Cancer et ascendant en Cancer dans votre horoscope de ce mois de mars ça démarre bien avec le Soleil en, en poisson c'est vraiment un signe qui vous permet de prendre plus de place, plus d'importance, de vous développer donc profitez-en, hein? mettez-vous en avant, mettez vos qualités en avant, vos capacités, tout ce que vous savez bien faire, euh, ce sera valorisé et vous pourriez d'ailleurs euh, peut-être obtenir euh, un plus gros dossier ou des avantages dans votre travail euh, que vous n'aviez pas auparavant. Euh, ce soleil des poissons il est, euh, comment dire, dans l'amplification, dans, dans la progression, dans l'évolution et euh, Bon, il va faire des bons aspects en plus de ça, hein, surtout pour ceux du 3e décan, mais enfin tout le signe dans l'ensemble est plutôt euh, très très favorisé hein, par les Poissons, et c'est euh, un petit peu tous les ans, hein, c'est que le mois de mars est une bonne période pour le Cancer. Alors euh, en revanche, quand euh, le soleil va se retrouver en Bélier, là vous allez être dans, plutôt dans des contraintes, hein, euh, je sais pas, des grosses contraintes, et puis ça ne va pas durer non plus en 7 ans, hein, ça va être pendant deux 3 jours où vous allez être obligé euh, ou d'être ferme hein, et très euh, décisionnaire hein, dans une affaire, ou avec quelqu'un de, de votre entourage euh, que, à qui vous serez vous êtes obligé de remonter les bretelles, hein? ou alors c'est vous qui en va remonter les bretelles et vous réagirez très fort, parce qu'en fait le soleil en bélier va vous rendre extrêmement réactif, hein? et surtout en ce qui concerne la qualité de votre travail, votre temps de travail, tout ce tout ce qui touche à, à, à votre métier, hein, euh, sera au premier plan avec euh, très certainement euh, une importance que vous lui accorderez euh, euh, et à laquelle euh, vous n'accordez pas, euh, je veux dire qui n'est pas aussi important euh, d'habitude, hein, disons que il y aura quelque chose en plus, je ne sais pas, euh, peut-être euh, que vous aurez un travail spécial à faire, hein, je ne sais pas, mais en tout cas euh, bon il euh, va falloir euh, vous y investir à fond. On en vient à Mercure, hein, votre planète euh, du quotidien. Hein, elle gère votre quotidien, les rendez-vous que vous, vous pouvez avoir, les déplacements, enfin je vous le dis euh, chaque mois. Donc là elle va être, euh, elle va commencer le mois en Verseau, Hein, euh, donc euh, elle va y être jusqu'au 16, et puis le 16, elle va retourner en poisson. Elle est rétrograde dans un premier temps jusqu'au 10, euh, donc euh, bon pour vous, euh, le Verseau est un signe, euh, euh, un secteur plutôt, euh, d'argent et de crise. Hein? Alors bon, est-ce que pour avoir une petite crise financière, euh, ça n'est pas exclu? Euh, étant entendu quand même qu'avec Mercure, bon c'est plutôt des discussions, hein? euh, peut-être vous aurez à discuter avec un, un proche à propos d'argent et que le ton va monter parce que comme vous êtes un petit peu sous et que Mercure est en verso, c'est-à-dire elle est dans l'impatience, hein? il faut que les choses se fassent tout de suite. Euh, euh, donc voilà! mais c'est deux jours, enfin je dis, quand je dis deux jours, même pas, ça va être... Si elle est quand même encore un peu lente, hein, donc euh, deux trois jours, hein, ça, peut, ça peut durer. Et puis le 16, elle revient en Poissons, euh, donc aux mêmes positions qu'elle occupait euh, euh, début février, hein, donc vous voyez elle a mis du temps hein, à y revenir. Donc si vous aviez euh, Poser un rendez-vous, demander quelque chose, des papiers, des documents, euh, euh, quoi que vous ayez demandé euh, au mois de février, ou qu'on vous ait proposé d'ailleurs, puisqu'elle est en, en poisson, Mercure, elle est dans un excellent euh, euh, coin du ciel en ce qui vous concerne, donc ça va revenir euh, sur le tapis. Alors bon évidemment, ce sera beaucoup plus euh, facile euh, dans la mesure où on sera en période poisson alors qu'en février on était en période Verseau. Hein. Donc vous euh, voyez, c'est pas le même signe, donc c'est pas la même ambiance, euh, euh, et, et ce qui va dominer là, c'est la facilité avec laquelle vous, vous obtiendrez les choses. On va parler de vos amours maintenant avec euh, Vénus. Bon, alors jusqu'au 5, euh, elle est en Bélier, donc euh, bon, elle est pas très, comment dire, elle est pas très tendre. Hein, elle est pas très amoureuse. Elle est un peu exigeante. Et puis bon, vous risquez de vous friter avec votre votre chérie euh, euh, et, et même bon, euh, parfois de, de d'avoir une certaine tristesse, ou un sentiment de manque, euh, dans la mesure où, où elle sera en dissonance avec Saturne, ça va durer 2-3 jours, peut-être que votre chéri sera pas là pendant 2-3 jours, et quand on est cancer on n'aime pas, euh, pas être seul. Hein, euh, quand l'autre s'en va, et même pour des raisons professionnelles, on, on a l'impression d'être abandonné. Donc oh, pendant ce temps-là occupez-vous de vous, hein, euh, occupez-vous à autre chose, ne, ne laissez pas le vide s'installer, remplissez-le. Mais après euh, le 5, Vénus va rentrer en Taureau, d'abord c'est son signe, elle y est très forte, très puissante, et ensuite elle va y faire des aspects extraordinaires, hein, vraiment ça va être une très bonne période pour vous, elle, elle va occuper un secteur d'amitié, d'entraide, alors peut-être que vos amis vont vous présenter quelqu'un pour qui vous allez avoir un petit coup de cœur. Hein? c'est possible, mais euh, il peut y avoir plein d'autres choses qui vont être réjouissantes des projets qui peuvent se faire, que ce soit des projets professionnels ou des projets avec votre chéri. Hein? Donc vraiment, euh, je pense que sur le plan cœur, et peut-être même sur le plan argent, euh, cette Vénus en Taureau peut vous, vous apporter beaucoup. Hein? Euh, vous pouvez très bien faire une bonne affaire et euh, avoir en perspective une, une très belle rentrée d'argent. De la même manière, donc vous pouvez faire une rencontre amicale hein, dans un premier temps, qui peut se transformer petit à petit en relation un petit peu plus amoureuse. On termine avec Mars, votre planète d'énergie, votre planète de volonté, qui gère aussi, donc comme elle gère vos énergies, elle gère votre vitalité, euh, tout comme le Soleil d'ailleurs sont les deux planètes de feu, et eh bien Mars se trouve face à vous en Capricorne. Donc euh, ça ne va pas être facile hein, euh, <rire> au niveau décision, au niveau volonté, au niveau même euh, comment je me sens, est-ce que j'ai la forme, est-ce que j'ai pas la forme, votre forme elle va dépendre beaucoup des événements extérieurs et de l'attitude des autres à votre égard, et l'attitude des autres ne sera pas toujours très sympathique parce que Mars va faire des mauvaises rencontres en, en Capricorne. Donc euh, ce qu'il faut faire, hein, euh, ne dramatisez pas, hein, vous avez tendance, vous le Cancer, à dramatiser les choses, donc ne dramatisez pas, posez-vous, asseyez-vous, réfléchissez, dites-vous est-ce que je dois prendre ça au, au temps à cœur hein, est-ce que ça ne va pas s'arranger, est-ce que je ne vois pas les choses sous un angle un petit peu, exagéré, hein, c'est possible! Donc bon euh, hein, on se calme, c'est vrai qu'il euh, peut y avoir une situation de crise qui vient des autres, euh, c'est quand même peut-être entre d'autres personnes euh, euh, ou, ou entre des, des, des opposants, euh, sur le plan politique, il peut y avoir de la bagarre, on est quand même dans un, une semaine... Euh, euh, enfin dans un mois euh, où, où il y a des élections hein, municipales. Donc ça peut se bagarrer entre partis, entre opposants, enfin bref, vous voyez, euh, ça peut donner ce genre d'ambiance et donc euh, bah vous serez un petit peu euh, on va dire dépassé hein, par les événements et euh, bon ça peut vous énerver, hein, donc euh,